Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour QSD qui, vous le savez, cette semaine s'intéresse à la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et nous recevons depuis le début de cette semaine plusieurs partenaires. C'est le cas encore ce soir avec Aurélie Willock. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes responsable du département préorientation au CRP émergence. Un CRP, c'est quoi C'est un centre de reclassement professionnel et vous allez nous en dire plus. De quoi s'agit-il précisément Alors le CRP Émergence, déjà bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir M. Chingan. donc euh, re -bonsoir. <rire> Donc le centre de reclassement professionnel, donc CRP Émergence, est un centre de formation exclusivement dédié aux personnes en situation de handicap. Donc c'est simple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, un, arrêt euh, un accident vasculaire cardiaque, excusez-moi, ouais. euh, un accident de la vie, oui. tout simplement et euh, juste en situation de handicap, elle peut s'orienter vers nous, on peut vraiment l'aider à l'accompagner sur son projet puisque vous avez également les handicaps de naissance vous avez des personnes qui ne savaient pas par leur handicap de naissance qui pouvaient travailler. Et vous avez d'autres, tout simplement, qui, de par cette nouvelle pathologie, s'orientent vers nous pour qu'on puisse l'accompagner au niveau des projets professionnels. C'est une façon de dire le handicap n'est pas un frein à l'embauche, n'est pas un frein à l'emploi. Par contre, il faut trouver les bonnes orientations. C'est là que vous intervenez. Exactement. Oui. Donc, nous nous proposons effectivement euh, deux types de possibilités, donc deux dispositifs. Nous avons le volet formation. Oui. Donc, pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu ce qu'ils souhaitent faire, en situation de handicap, hein, bien entendu, ils peuvent s'orienter de par la MDPH avec une orientation ainsi que la RQTH, reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés au sein de notre structure, avec des formations que nous proposons actuellement. Oui. Nous avons la formation employé-administratif et d'accueil, donc niveau... De vraie formation diplômante. De hein. vraie formation diplômante, oui. absolument. Oui. Donc nous avons la responsable pédagogique, donc Mme Papalia, donc, qui encadre et supervise l'activité euh, du pôle pédagogique. Nous avons également euh, la formation assistant commercial, également secrétaire assistant médico-social et comptabilité assistant. Et nous avons une nouvelle formation de comptabilité assistant qui va démarrer normalement oui, ça, Au mois de décembre. Ça offre quand même un sacré panel de possibilités pour ces personnes en situation de handicap, mais aussi pour les employeurs guadeloupéens qui ne s'étaient pas suffisamment peut-être tournés vers ce type d'employés. Absolument. Oui. C'est vrai que euh, de par notre culture, euh, il est difficile pour certaines familles de se dire mon enfant est handicapé, puisqu'on l'assimile à entre guillemets, à ce qu'on dit l'ITB. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après le tout... Encore aujourd'hui, il y a des gens qui, qui, qui emploient même cette expression-là. Exactement. C'est oui. vraiment pas évident. Mm -hmm. Donc c'est vrai que nous, nous essayons d'aller au contact, donc de nos usagers, un petit peu expliquer au niveau mm -hmm. des cités, des métiers et autres, ouais. hein, des informations collectives de par notre chargée des relations entreprises, Mme l'acide qui, qui véritablement fait un travail de fond. Euh, concernant le CRP émergence. Oui, parce que ça aussi, il faut pouvoir identifier la population visée, parce qu'elle-même ne va pas suffisamment vers les institutions. Absolument, ouais. absolument. Alors, je tiens tout de même à remercier le fondateur, hein, donc le directeur, M. Latelson qui a donc, euh, instauré cette idée euh, d'accueil de personnes en situation de handicap au sein de centre de reclassement professionnel. C'est lui, donc, qui a créé donc, le CRP émergence. Donc, l'idée, véritablement, c'est que quand ils arrivent chez nous, oui. ils se sentent rassurés, parce que souvent, ils ont des pathologies... Euh, des stress post-traumatiques qu'ils n'arrivent pas à dépasser et c'est là où nous intervenons pour tenter de par l'équipe pluridisciplinaire de les accompagner et de les aider à les orienter en fait au niveau des projets professionnels d'où je dépends donc le, le, le département préorientation. Vous, vous parliez de, de compétences pluridisciplinaires, ça veut dire que le sujet est accompagné sur tous les types d'aspects que son, son handicap pourrait présenter euh, vis-à-vis d'un emploi. Exactement. Ouais. Alors, l'équipe pluridisciplinaire est composée d'une assistante sociale. Ouais. Vous savez, vous avez des personnes qui arrivent chez nous et qui ont déjà des problématiques sociales bien en amont de leur arrivée au CRP émergence. problématiques de logement, expulsion, etc. Donc, c'est vrai que nous, nous intervenons avec l'assistante sociale qui vraiment fait un travail de fond, qui intervient sur ce volet-là. Nous avons également donc, la psychologue clinicienne, stress post-traumatique, qui intervient donc, sur comment dépasser euh, l'aspect psychologique pour pouvoir travailler et se concentrer sur le projet professionnel. Nous avons la psychologue du travail qui euh, intervient afin de euh, travailler sur les acquis, connaître les capacités de la personne, les aptitudes ouais, ouais. de la personne pour euh, travailler un projet professionnel. Et c'est l'assemblage de toutes ces données collectées, entre guillemets, on va dire, qui vous permet de mieux orienter, voire de préorienter euh, la personne vers un emploi, vers un projet professionnel. Exactement, puisque... Ouais. À leur arrivée, souvent, ils ne savent pas véritablement oui. ce qu'ils veulent, ils sont perdus. Vous avez des personnes qui ont travaillé pendant 30 ans en tant qu'hôtesse de caisse. Oui. Ils ont la maladie professionnelle, le fait de, refaire, oui. de faire le même geste oui. euh, pendant 30 ans. Ils arrivent, ils ont 40, 50 ans, ils ne savent oui. pas encore pas la retraite. Oui. Oui. Donc, c'est tout un travail à effectuer avec eux. Donc, l'idée, euh, c'est <coughs> de leur permettre justement avec l'équipe pluridisciplinaire de travailler et de retravailler en fait... Un projet professionnel avec eux. Nous, en général, la préorientation, c'est une, sur une durée de trois mois. Donc l'idée, il y a trois phases. Trois phases. Oui. La première phase c'est une phase diagnostique. Mm -hmm. Sur cette phase bien diagnostique, sûr, sûr. on évalue les acquis. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu peux faire Français, ouais. mathématiques, Très même bien. au niveau du projet professionnel. Ensuite, il y a une seconde phase, parce qu'on se réunit hein, avec l'équipe pluridisciplinaire. Hein. On se dit OK, avec les acquis, oui. il peut faire ça. Mm -hmm. On laisse le médecin définir sur le volet médical. Est-ce qu'il peut le faire Ensuite, il part sur le terrain. Donc, il va en immersion en entreprise durant 7 jours à l'issue de son retour il se dit ok ça va j'ai apprécié je peux poursuivre dans cette voie et à ce moment là on recherche soit des centres de formation parce qu'il faut savoir que nous travaillons également avec les CRP de métropole mmh. nous sommes le seul centre pour la Guadeloupe et les Antilles Guyane mmh. mais ils peuvent partir en métropole donc on peut les accompagner okay. et en général par rapport à une formation dédiée euh, qui se exactement, ferait à l'extérieur si il n'y a pas chez nous, nous c'est mmh, que du quartier comme je disais mmh. ou sinon euh, c'est en métropole euh, au niveau donc euh, de la préorientation. La troisième phase, en fait, c'est le plan d'action. Quand j'ai terminé, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux m'orienter et je ne suis plus perdue. Je me sens rassurée, je me sens serein ou sereine et maintenant je peux avancer dans ma vie, tout simplement. On imagine, euh, Madame Willock, que ça permet pour des équipes comme les vôtres d'avoir accès peut-être à de belles histoires, de belles rencontres également. Il y a... Vous pouvez donner de l'espoir. Il y a des gens qui ont trouvé un vrai projet, qui se sont insérés socialement malgré cette situation de handicap qu'ils vivent. Absolument. Oui. Nous en avons une. Nous en avons plutôt cinq. Oui. On dira cela comme ça, qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Oui. Et euh, ce qui est euh, vraiment... Euh, euh, intéressant, c'est que nous avons d'autres partenaires qui impulsent oui. véritablement l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Madame l'acide a rencontré donc l'organisme le CERAC, oui. qui euh, amorce donc des formations et nous avons cinq stagiaires euh, qui ont passé donc le recrutement, euh, l'entretien le, le, de recrutement pardon, pour travailler à Destrélande. Vous pourrez les voir peut-être oui. un oui. jour oui. où euh, ils ne savaient pas véritablement ce qu'ils voulaient faire et pourtant ils avaient cette faculté pour la caisse, pour la vente en point de rayon etc. Et ils ont été recrutés. Donc, il y a donc, de, belles de, de belles histoires. Et le mot du, du CRP émergence, pour finir, ce serait de dire n'hésitez pas à solliciter les institutions qui peuvent accompagner euh, les personnes en situation de handicap et puis se dire aussi que le handicap, ça peut concerner euh, tout, tout le, le monde. monde, un jour ou l'autre. Exactement. Oui. Ça peut véritablement concerner tout le monde. Nous sommes là. Euh, et souvent, ils ne savent pas véritablement, comme vous disiez, s'orienter. Ils peuvent toujours venir vers nous. Il euh, y a également la MDPH. Hein. Bien sûr. Nous nous sommes situés à l'immeuble Adela, donc euh, lotissement SICAF, donc au niveau de la face versant euh, au niveau de Darty. Donc ils peuvent toujours venir vers nous, même s'ils si, euh, ne connaissent pas véritablement l'adresse, ils peuvent nous contacter au 38 au 32 24. Ils vont donc euh, être accueillis par notre vitrine euh, donc, euh, du CRP émergence, Madame Vincent, oui. qui se fera véritablement un plaisir de les accueillir. Leur expliquer les modalités les documents à fournir et surtout comment amorcer le dossier au niveau de la MDPH. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour intégrer un dispositif euh, à la fois formation ou accompagnement préorientation, il est nécessaire d'avoir deux documents. C'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, oui, oui. Et RQTH, délivrée par la MDPH et sous réserve l'orientation pour l'instant qui est obligatoire. Maintenant, les institutions, le gouvernement essaie d'alléger et voir si on pour, pourrait supprimer de manière momentanée l'ORE le temps que la personne arrive au sein du CRP Émergence. De riches informations. Merci à vous Aurélie Willock d'avoir été notre invitée ce soir dans QSD. Question sans détour qui poursuivra encore cette semaine sur la situation des personnes euh, handicapées mais dans leur milieu professionnel. QSD que vous retrouvez, vous le savez, sur OTV, sur Alizé TV, mais également sur le www.etv.gp. Bonne soirée à vous.